Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve avec Elisabeth. Salut Qui va nous raconter donc comment euh, elle a rencontré Dieu, très jeune. Alors, je te laisse nous raconter. Ok, pas de souci. Alors, euh, moi c'est Elisabeth, je suis née euh, dans une famille chrétienne. Et euh, tous les dimanches j'allais à l'église, même en réunion de semaine. Et... Euh, donc euh, il y avait ce qu'on appelle euh, l'école du dimanche. Actuellement on l'appelle euh, le culte des enfants. Un jour, euh, l'école du dimanche s'est terminée plutôt que prévu. Et euh, ce jour-là, il y avait un intervenant qui était venu. Et euh, comme ça s'est terminé, euh, moi je me suis dit, je vais voir si euh, le culte euh, s'est terminé. Là, ça. <rire> et, euh, et après, euh, quand je suis allée voir, j'ai vu qu'il y avait des gens devant qui demandaient la prière. Donc c'était, je pense, un appel et tout. Et euh, à un moment, le, le pasteur, il priait pour les gens. Et à un moment, il a dit, euh, non, stop, attendez, j'ai un message pour quelqu'un. Quand il a dit ça, il, il a parlé au nom de Jésus. Il a dit, euh, oui, viens à moi. J'ai senti que c'était pour moi. Mon cœur battait tellement vite. <rire> j'ai senti que c'était pour moi. Et euh, à, à cette époque-là, j'avais 10 ans. Et euh, je me suis dit, mais, mais non Seigneur, euh, moi je ne peux pas venir à toi, euh, j'ai 10 ans, je ne peux pas, regarde mon âge. Et, et là, il y a quelque chose qui m'a surprise c'est que le pasteur, il a repris la parole, il a dit, euh, non mais ne dis pas que tu es trop jeune en fait pour, pour venir à moi. Et euh, en fait, c'était une conversation. Euh, avec Dieu, mm -hmm. <rire> en direct, à travers le pasteur. Vrai, <rire> et, euh, et là j'ai continué à penser dans mon cœur, puisque tout ça se passait dans, dans mon cœur, je pensais dans mon cœur. Je disais, mais euh, Seigneur regarde toutes ces personnes, ils vont me trouver bizarre. Et en fait, moi à un moment, j'ai commencé à regarder à mon âge, après j'ai regardé aux, aux gens qui m'entouraient. Et, euh, et après, le pasteur il a repris la parole, il a dit, mais ne regarde pas aux gens, ne regarde pas aux gens, viens à moi. Et euh, mais moi, j'avais trop peur, vraiment. Il y avait la peur qui, qui me bloquait, la peur qui m'empêchait de, de faire ce pas de fois, vous voyez. Et euh, donc, euh, je suis partie. Voilà. Et euh, par contre, ça m'a beaucoup travaillé dans la semaine, ça m'a beaucoup travaillé à l'école. Et euh, je dis trop, et je sais, d'accord. Et. Euh, un autre dimanche, euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas aller euh, à l'école du dimanche, je vais aller dans, dans le culte euh, voilà, principal. Et, euh, et là, il y avait le pasteur principal de, de l'église locale qui, qui parlait de l'évangile. Et franchement, ça, ça m'a toucher <rire> J'ai compris ce que Jésus... Il, et il l'avait fait pour moi et vraiment j'ai eu des frissons, il y avait une grand-mère à côté de moi, moi j'ai fait comme ça, elle m'a regardé, j'ai eu des frissons. <rire> et, euh, et à un moment il a fait un appel, il a dit euh, qu'il veut accepter Jésus dans son cœur, qu'il veut accepter Jésus dans sa vie. Et euh, cette fois-ci vraiment j'ai pas regardé à la peur, j'ai pas regardé à, à mon âge, j'ai pas regardé à, à, à ce que j'étais en fait, j'ai... En fait, j'ai regardé à Jésus tout simplement, je me rends compte et euh, je me suis levée, à même pas, je ne sais même pas à quel moment exactement, je me suis levée. Je suis allée devant et j'ai dit au pasteur, pasteur, je vais accepter Jésus dans ma vie. Et euh, bon, les gens étaient étonnés parce que quand une petite fille de 10 ans se lève <rire> va devant, on se dit, mais elle va faire quoi Pourquoi <rire> <c> elle fait ça c'est <rire> ça. Voilà, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, on a prié ensemble et euh, à mes 11 ans, euh, j'ai demandé le baptême. Bien évidemment, on m'a enseigné euh, voilà, sur le baptême. Et euh, je me suis faite euh, baptiser. J'ai pris mon baptême. Mm. <rire> Et c'est mon papa qui m'a baptisé. Il est rentré dans le. <rire> Et euh, donc, voilà, moi, je voulais vous dire que parfois, il faut faire le, le pas de foi vers Jésus. Il ne faut pas regarder à ce qu'on a devant nous. Je peux prendre aussi l'exemple de Pierre. Euh, quand il marchait, au départ, il regardait à Jésus hein. et euh, à un moment, quand il y a eu le vent et tout ça, ben, il est tombé parce qu'il il a regardé voilà, à ce qui se passait autour de lui, euh, au lieu de continuer à regarder à Jésus. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on est trop jeune ou on est trop vieux. exactement Dieu, il appelle qui veut, à l'âge qu'il veut, au moment où il veut. Et euh, c'est lui qui décide. Et quand tu prends conscience de ça, bah, tu le fais confiance, tu regardes qu'à lui. Et puis tu es sûr que bah, ça va fonctionner, que ça, ça va marcher. Puis. En Exactement. tout cas, j'espère que la vidéo, le témoignage vous a encouragé. Oui. Et euh, voilà, soyez bénis. Voilà, ben on se retrouve pour euh, une prochaine fois. Voilà, Allez, ciao Bisous. Bisous. Et donc moi, je voulais vous inviter à, à regarder à Jésus. Euh, même euh, voilà, pour, pour l'accepter dans votre dans vie, dans votre cœur, et, euh, voilà, et aussi... Euh... Et voilà, quoi. J'espère bon. que... <rire>